Dans ce tuto, je vais vous présenter le logiciel Camtasia et vous parler de son interface. Camtasia est de base un logiciel de capture d'écran de votre ordinateur. Depuis quelques années, il est devenu un logiciel de montage vidéo en plus de sa fonction première. Très simple d'utilisation, je vais maintenant vous parler de son interface. Dès le lancement de Camtasia, vous atterrissez donc sur cette fenêtre. Pour commencer, cliquez en haut à gauche sur « Fichier »,« Paramètres du projet ». C'est donc ici que vous allez pouvoir régler les paramètres de votre projet. Donc euh, pour les dimensions, vous pouvez laisser du 1920x1080 qui fera donc du Full HD, c'est la définition on va dire standard de nos jours. Vous pouvez aussi très bien faire du 4K si votre matériel vidéo vous le permet. Mais sinon vous pouvez très bien rester en 1080p, ça ira tout aussi bien. Euh, donc la largeur et la hauteur vous n'y touchez pas, c'est en fonction des de dimensions. Euh, la couleur, ça c'est pour la couleur de fond, euh, donc la couleur de base en fait de votre projet. Donc de base c'est noir. Mais vous pouvez très bien mettre euh, je sais pas, du rouge, du blanc, du gris. Bon, en général, il vaut mieux laisser du noir. Si vous voulez faire du, un fond blanc à un moment de la vidéo, euh, je, on verra plus tard comment faire. C'est plutôt simple. Et ensuite, la fréquence d'image. Euh, de base, vous pouvez laisser 30 images par seconde. Mais si votre caméra a filmé en 60 images par seconde, ce sera un petit peu mieux. Ça se voit un petit peu à l'œil, donc euh, ce sera plus fluide. Mais vous pouvez très bien laisser 30, ça ira tout aussi bien. Une fois les paramètres du projet appliqués, je vais donc vous présenter l'interface de Camtasia. Pour commencer, en bas du logiciel, vous avez la Timeline, ce qu'on appelle la Timeline, qui va donc servir à, à placer les éléments euh, multimédia, euh, afin de, de les monter justement. Donc euh, il y a plusieurs pistes, Donc, de base il y en a deux. Euh, donc, C'est des pistes pour les éléments multimédia, donc par exemple pour des vidéos, du son, des images. Vous pouvez ajouter autant de pistes que vous souhaitez, donc en appuyant juste ici. Hop, donc, euh, pour mettre à l'infini, histoire d'avoir plusieurs, euh, comment dire, plusieurs euh, espaces disponibles pour mettre des éléments multimédia qui puissent aussi se chevaucher. Par exemple, si vous voulez mettre une image qui apparaît sur une vidéo, vous pouvez aussi ajouter euh, des marques sur la timeline, donc juste ici. Ça, ça servira surtout pour euh, vous repérer lors de gros montages. Donc, par exemple, vous avez juste à voilà, vous ouvrez ça, marque. Vous avez juste à cliquer, ça vous ajoute la marque. Et à droite, dans l'onglet Propriétés, vous avez. Euh, voilà, vous pouvez modifier la sami assure ou le nom. Hop, ensuite vous fermez ça. Et il y a toujours la petite marque qui est juste là. Donc voilà, c'est pour vous repérer. Vous remarquerez qu'à côté des pistes, il y a deux boutons. Un bouton avec une sorte de petit œil et un bouton avec une sorte de cadenas. Ça sert donc à voir ou ne pas voir la piste. Donc par exemple, je vais importer un élément multimédia hop, sur cette piste là. Donc on va laisser à 30 Ips. Euh, donc là évidemment on voit l'élément. Mais si on appuie sur le petit œil, tac, on ne voit plus l'élément. Donc ça sert à cacher un élément euh, qui peut vous perturber euh, lors du montage. Il y a aussi le, le petit, la petite icône de cadenas. Donc pour verrouiller une piste, c'est-à-dire que voilà, si vous avez fini de monter une piste ou que vous ne voulez plus la toucher, et eh bien vous, vous appuyez sur ce bouton, ça va la verrouiller et vous ne pourrez plus la modifier en fait. Voilà. Donc vous recliquez dessus pour la déverrouiller. Il y a ensuite deux boutons de zoom, donc euh, celui qui est sur la gauche, donc euh, il est de base au minimum, vous pouvez l'augmenter. Donc ça sert surtout à, voilà, pour les pics de, de son, pour euh, être plus précis. Voilà. Mais de base, vous pouvez le laisser comme ça, euh, ouais, peut-être un peu plus haut, comme ça, histoire de bien voir les, les pics du son. Il y a aussi ce bouton de zoom qui permet de zoomer sur la timeline donc du projet en, en globalité. Donc si vous êtes à fond, par exemple, vous allez voir qu'il y a des petits traits comme ça, et... Un petit trait correspond à une image, donc là c'est vraiment très très précis. Et sinon, euh, voilà, plus on s'éloigne, moins c'est précis, mais vous avez une meilleure visibilité du projet euh, en globalité. Le curseur, juste ici, sert donc à se déplacer à travers la timeline, donc euh, ça c'est pas très compliqué. Les boutons verts et rouges, nous les aborderons dans un prochain tuto. Vous avez ensuite ici, euh, dans cette partie-là du logiciel, la visualisation de la vidéo, donc qui va permettre tout simplement, comme c'est dit, de visualiser la vidéo en temps réel par rapport au montage. Donc, en fonction de là où on se situe dans la timeline, grâce au curseur. Vous avez ensuite juste là le lecteur vidéo, donc qui sert à plusieurs choses, euh, enfin qui est très important d'ailleurs, qui sert à naviguer, par exemple entre, entre chaque image de la, de la vidéo. Donc, euh, si on clique ici, voilà, on voit que ça avance image par image. Ou de l'autre côté, en hein, sens inverse. On peut aussi, évidemment, faire lecture ou pause de la vidéo. Donc là, c'est en lecture, là c'est en pause, pas compliqué. Ensuite on a ces deux boutons qui permettent de naviguer entre chaque élément multimédia, donc en avant ou en arrière. Vous avez donc ici la barre de navigation du, du projet, donc c'est un petit peu euh, comme le curseur sur la timeline, donc euh, voilà, ça permet de nous situer euh, sur le montage. Et juste à sa droite, euh, vous avez le son timecode, donc là on voit qu'on est à 26 secondes sur les 1 minute 9, donc, donc par rapport au dernier élément de la timeline. Et juste à sa droite, vous avez euh, les images par seconde du projet, donc là ça indique qu'on est à 30 images par seconde, euh, vous pouvez toujours de toute façon régler ça dans les paramètres du projet vous mettez euh, 60 si vous voulez utiliser 60 images par seconde à droite de l'interface vous avez un petit volet en fait qui sert à paramétrer les propriétés du média donc, par exemple j'ai sélectionné le premier média donc là je peux modifier son échelle son opacité, euh, sa rotation tout ça, sa position aussi donc euh, ça dépend de chaque élément multimédia ça veut dire que là on est sur une vidéo et si vous avez que du son ou là par exemple vous avez le son de cette vidéo là cet élément-là, vous pouvez modifier son gain, euh, et voilà. Ou bien si vous avez une animation, vous pouvez aussi modifier les paramètres de l'animation euh, dans, ce, dans ce volet. Concernant le volet de gauche, vous avez plusieurs onglets. Donc on va les lister un par un. Le premier onglet s'appelle « Éléments multimédia » ou « Le chutier », comme vous le souhaitez. Donc c'est là où on va répertorier euh, tous nos éléments multimédia, donc euh, vidéos, son, euh, images, etc. Donc c'est là où on va les mettre. Donc pour les importer, vous avez juste à les glisser de votre dossier, ou bien vous faites le petit « plus » un élément multimédia et vous avez euh, euh, vos dossiers windows deuxième onglet c'est la bibliothèque donc ça permet en fait euh, d'enregistrer des préconfigurations pour vos éléments en sachant qu'il y en a déjà de base de camtasia par exemple si vous choisissez la bibliothèque camtasia 2019 vous avez déjà des bandeaux de titres euh, des conclusions des, des icônes euh, plein de choses comme ça donc c'est plutôt pratique ça évite d'aller chercher sur internet si jamais vous voulez une icône du genre. J'ai d'ailleurs créé pour vous une bibliothèque spéciale pour les vidéos pédagogiques, juste là, euh, que j'aborderai dans un prochain tuto pour vous montrer comment l'installer et, et utiliser ces éléments. L'onglet annotation, ça va donc servir à facilement créer des, des légendes, donc du texte, des flèches, des formes, euh, des, du flou, des, des esquisses, tout ça, pour vos vidéos. L'onglet transition sert donc à faire des transitions entre vos éléments vidéo. Par exemple, si je prends celle-ci, vous voyez que dès qu'on la sélectionne, on peut la placer soit au début d'un élément vidéo, soit à la fin, ou bien entre deux. Donc on la place donc par exemple entre ces deux éléments. On peut donc l'augmenter et la diminuer. Euh, et euh, vous voyez bien que ça va faire un fondu extension de cercle pour le coup. Et on peut voir que vous en avez pas mal. Ensuite, ces deux onglets comportement et animation, je les mets un peu dans le même panier. Et ces deux onglets, en fait, ils servent tout simplement ben, soit à changer le comportement d'un élément. Donc par exemple, on va reprendre cette vidéo toujours mettre un comportement de pulsation donc je la mets hop juste là on voit qu'à à ma droite dans les propriétés il y a l'onglet de comportement qui s'est affiché donc, pour modifier ce comportement justement et on voit que il y a des effets de pulsation durant euh, toute la vidéo on peut évidemment donc les changer euh, en fonction de, des propriétés que vous voulez mettre donc là c'est l'approche pendant vous pouvez mettre euh, aucun par exemple donc ce sera qu'au début, qu'il y aura des effets de pulsation, ainsi de suite, ou à la sortie. Et l'onglet animation sert donc à animer euh, un élément euh, vidéo du coup pendant un temps choisi. Par exemple, si on veut l'incliner vers la gauche, tac, vous le mettez ici, et vous allez voir qu'il y a une petite flèche qui va apparaître. Donc c'est pour le temps euh, d'animation, donc on pouvez l'augmenter aussi et la diminuer. Et évidemment, euh, changer ça toujours à droite dans les propriétés. Donc voilà, hop. Par exemple... L'onglet commentaires vocaux va donc servir à faire euh, des vocaux directement par-dessus votre montage. Donc là vous avez juste à sélectionner votre micro. Et tout simplement là vous pouvez mettre votre script si vous en avez un. Et là vous pouvez faire commencer et ça enregistrera votre micro euh, en même temps que le montage. Ce sera en direct en fait. Après vous pourrez bien sûr euh, modifier le son, le couper, euh, etc. L'onglet effet audio va servir à faire des fondus surtout. Donc euh, audio donc à l'approche, euh, en sortie. Donc voilà, par exemple là, vous voyez qu'il y a une petite barre qui s'est mise, euh, c'est pour régler le son, donc vous pouvez l'augmenter, le diminuer, il y a les pourcentages qui s'affichent. Et ces petites boules, ces petits points servent donc à, à indiquer la, le, le temps de, du fondu en fait. Donc là ça va durer 10, 10 bonnes secondes si vous le diminuez, ça durera il y a moins longtemps. Et pareil pour le fondu entrant ou bien la suppression du bruit qu'on peut mettre sur une vidéo aussi, Hop, qui est juste là, et vous pouvez modifier sur la droite. Les effets visuels vont permettre de rajouter par exemple de l'ombre des bordures à vos vidéos, ou bien aussi euh, éliminer un fond vert, mais ça j'aborderai ça dans un prochain tuto également. En espérant vous avoir aidé, nous nous retrouverons dans la suite des tutos pour vous parler de l'importation d'une librairie dans Camtasia.